Oh, euh. Non mais je comptais pas voler le vélo hein, puisque j'ai vu que la série était jolie, c'était du fer euh, allemand. Bref, c'est à tous, c'est Tsukézi, bonne de la folie Bonne de Yamanguru Alors tout simplement aujourd'hui on va aller interviewer des filles pour savoir si la taille c'est important. Parce que vous connaissez la phrase. Ouais, la taille c'est pas important, c'est la manière dont on s'en sert. Wow oh, oh, oh. Ça va Ouais ça va Ça va aussi Ça va très bien. En tout cas je kiffe votre look hein, en tout cas c'est vestifier <rire> en tout cas, j'aime bien. C'est gentil. Salut, tu vas bien ça va et toi Très bien mais il fait froid hein ah, Un peu oui. Ah putain il fait froid hein Salut tu vas bien ah, ouais. ça va Ok tu vas bien toi aussi Ça va très bien toi Très bien d'accord Salut tu vas bien Oui et toi En tout cas je kiffe tes cheveux hein Ils sont beaux hein faut le dire hein. Ils sont beaux Salut tu vas bien Salut ça va et toi Ouais ça va moyen hein. Pourquoi moyen Parce qu'il fait froid faut le dire il fait froid hein. Mais non il fait pas froid Ah non parce que moi je suis venue en manche courte tu vois Mais bah, moi aussi presque Toi ça va c'est quand même assez épais Ouais. C'est voilà. Bah, il fallait qu'elle y pensait. Hein. bon, j'ai voulu monter mes bras. Oh, vous croyez où là Alors, d'abord, bah, du coup, je commence par toi. D'abord, est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, bah, niveau question, bah, ouais, relation. <rire> merci, merci, mon, mon gars. Règle, merci, mon, mon gars. gars. Alors, est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes et Les hommes. Les hommes, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a des beaux hommes comme moi, <rire> c'est bien. Ouais. Bah, les hommes Ah non, jamais. Il y a des femmes qui aiment les femmes. Oui, oui, oui. Hein. Et toi, du coup Les hommes C'est bien. Parce qu'il y a des hommes qui sont beaux comme moi, faut le dire. Ouais. Est-ce que c'est oui, hésitant, là <rire> Oui. Alors, du coup. Les hommes. C'est bien, hein Ouais. ouais parce qu'il y a quand même des beaux hommes, hein. Les hommes. Ah, les deux... Enfin, ça dépend vraiment. Sexuellement Oui, sexuellement, ouais. Euh, les, les hommes. T'as un peu hésité, t'avais femmes Les hommes. Ok, pour bon, les hommes, d'accord, ok. Mais t'as déjà essayé avec des femmes Euh non. Ok, d'accord. Alors... Enfin, ça dépend maintenant. Ok, ça dépend. Les hommes. Ok, et toi Les hommes. Bah, normal, hein C'est mieux, hein C'est mieux, c'est mieux, voilà. Euh, les deux Ah, les deux, d'accord, ok. Ouais. Et toi, du coup Tout pareil. Ouais. Pareil, ok. Ah, du coup, je pense par toi, du coup. Euh, on dit souvent une phrase la taille, c'est pas important et c'est la manière dont on s'en sert. Mais presque, il y a beaucoup de filles qui disent le contraire aussi. Du coup, nous, on veut savoir un peu la vérité. Pour toi, du coup, est-ce que la taille, c'est vraiment important ou pas La taille, tu dis. le? taille euh, du serpent de mer, du. Ouais, si on est grand, enfin, si on est gros. Ah, euh, non, ça dépend en fait. Ça dépend Ça dépend si, si tu sais l'utiliser. Euh, ça dépend de la taille. Enfin, mais si c'est trop petit, euh, taimes pas hein Bah... Mais bah, si c'est comme ça, normalement, non. Mais... Ouais. Et c'est trop gros ouais, comme ça là bah, <rire> ça, va, ça va te faire mal, quoi. Ouais, ouais. Ça dépend du contexte. Euh, bah disons pour une relation d'un soir, on va dire d'un soir. Allez. <rire> Est-ce que pour toi du coup c'est important ou pas la taille vraiment C'est important ou pas Ou tu t'en fiches m'en fiche. Mais imaginons qu'il y a une très petite, tu fais comment Imagine que c'est un porc. Tu fais comment un porc là Eh hey. <rire> Quand même, hein euh, Voilà. Ok donc du coup. Je pense toi... pas que je vais arriver à ce stade, mais bon ouais. Ok donc pour toi on que la taille c'est pas trop important. C'est pas sans plus quoi. Hein, ouais. D'accord, ok. Ah je sais pas. <rire> Et bah, tu as comme déjà essayé. Voilà, donc euh, Edouard, du coup, dis-moi un peu. Moi, je sais pas. Hein. Pourquoi vous fait de genre un peu l'hyocente là C'est ça. là C'est j'aurais dit. Ok, bon. Est-ce que tu penses que la taille, c'est vraiment important mmh, Oui, c'est quand même important. Je parle de la taille euh, du en bas. Hein. Oui, oui. C'est important. Ouais. D'accord, donc. Oh, je sais pas du tout. <rire> Et toi Je sais pas. Parce qu'on va dire qu'il y a des filles qui m'ont dit que en fin de compte c'est pas important et des filles qui m'ont dit que c'est archi important. Vous, vous êtes plutôt de quel camp pas bah ouais, pas important de ouais. Non tu pas en Non. pas Ouais non. Mais, mais imagine que le gars il fait à peine 3 cm, tu fais comment Ouais là ok d'accord oui, mais, mais, mais, mais faut oui. pas abuser tu vois. Pour toi c'est pas ultra important. Non non non. Ok et du coup pour toi du coup, est-ce que c'est important pour toi la taille du coup bah, je pense c'est pas, il y a genre un minimum et un maximum et puis si c'est trop ça fait mal je pense. <rire> ah oui faut Ça va faire des déchirures après. Ouais, voilà. Voilà. La taille qui te plaît, Ça peu près, ça pourrait combien, après, comme ça, comme ça, euh... <rire> c'est comment là <rire> C'est, euh... ouais, on peut dire, en moitié entre les deux. Entre les deux, donc à peu 15, 14 centimètres. 18, En ah, fait c'est pas mal c'est plus que la moyenne. Ouais, ouais. Okay. C'est plus largeur ou longueur plutôt euh, Longueur. Ah, plus longueur hein Oui, largeur, ça me l'appelle un pizza, tu vois, si c'est toi. <rire> du pizza carrément D'accord, ok. Je vais passer la troisième question du coup. Alors pour vous c'est quoi la taille idéale À peu près, on va dire, euh, en centimètres, à peu près, idéal Déjà, je dire tu vois la taille de la... Non, je parlais la taille de The Bee Je parlais de The, Bee. The Bee. Pour vous c'est quoi Pour vous c'est quoi, que, vous, vous quoi un bon Une bataille Mais moi je sais pas Genre comme ça, comme ça. Mais j'ai.. Bon. La taille n'est pas idéale, on va dire à peu près. à peu près 15 dans la moyenne. On okay, passe, passe. On passe. Okay. Hmm. Ça doit être assez large. Assez large plutôt Ouais. Ok. Donc, toi, c'est plus largeur que Pas longueur. trop longueur. Ouais. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de filles qui nous ont dit plutôt longueur. Non, c'est largeur. largeur. D'accord, ok. Non. Non. non. Pas non. trop gros non plus, pas trop petit, quoi. On va dire, on va dire. voilà, c'est correct. <rire> voilà. Ok. Alors, plutôt longueur ou largeur du coup alors <rire> Non, <c 'est> rien pas. Mais longueur, hein, longueur c'est mieux hein c'est mieux quand même, hein Pff, pas, euh, questions... <rire> je pas sais pas franchement des questions comme ça comme ça euh... bah, normal genre je sais pas la moyenne je sais pas la, la, la moyenne c'est entre 14 et 16 ouais ben bah, voilà ok et toi du coup bah moi j'ai pas trop testé en fait du coup euh, je dirais 16 aussi par là voilà. genre peut-être peut-être 18 as pas 16. trop testé ça, ça, ça veut dire que tu as déjà testé donc tu as déjà on va dire, bah... une idée de taille qui te plaît la non, pas exactement. Pas vraiment, pas vraiment, vraiment, okay. bon, En fait, j'ai testé dans l'autre sens. Genre, euh, en fait, c'est ma seule copine que j'ai eue de toute ma vie. D'accord. Depuis 50 ans qu'on est ensemble, du coup. Euh... Parce qu'on est que tous les deux, je pense qu'on n'a pas trop de matériel pour juger, tu vois. D'accord, ok, d'accord, ok. Mais si par exemple, un jour, on voulez faire par exemple 10 ans, hein, je dis bien un plan 3 avec un homme, par exemple, là, à ce moment-là, la, la taille sera quand même importante. Comme ça, ouais. plan à 3, c'est un plan, donc c'est pas. Ouais. ouais, je pense que genre plus petit que moi pour pas me complexer. Ah oui! <rire> non, <autrement>, euh, <rire> je pense qu'il n'y a pas de taille minimum. Enfin, il faut pas trop, aller trop bas, tu vois. Oui, bah, il normal. Mais... Ça gênerait pas, je pense. Ok, ça marche, ouais. Putain, ça ça va. Va. ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup à vous et euh, bonne journée. Hein. Bah, merci, merci à toi. Merci. Allez, si merci. Non, mais voilà surtout tout l'endroit, là, quoi. tout ce qui était possible, c'est nous que t'as pris ta voilà. Ah, candidats. putain. T'es tombé sur les... les, les, les, les ok, le... bon, bah... Ah ouais, là, c'est suffisant. Ok. Eh, eh, eh, quoi ah mais c'est un hein. je comptais voir si le livre est bien. Bref, euh, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez mettez un petit lien, un pouce bleu. Partagez la vidéo sur Instagram, Twitter, tu connais. Et mettez en commentaire Team nyamanguru. Hashtag Team Yamanguru. Très important. Ciao.